Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre humble consultante de business. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous montrer comment activer sa clé financière, comment obtenir sa clé financière pour les retraits sur la plateforme Timex. Donc, euh, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, les amis, je vous invite à vous abonner. Euh, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Donc, euh, sans plus tarder, nous allons euh, entrer dans le vif du sujet. Tout simplement, les amis, dès que vous êtes connecté dans votre plateforme euh, Timex, euh, dans votre back-office, tout ce que je vous invite à faire, c'est simplement d'aller dans euh, vos paramètres. Qui se pose la question suivante pourquoi il y a de plus en plus de riches sur cette planète et pourquoi il y a de plus en plus de pauvres ça parle où donc euh, excusez excusez euh, donc euh, tout simplement vous allez venir dans vos paramètres euh, vous allez dans token donc euh, si votre plateforme est en anglais et en français vous mettez simplement euh, vous, ça sera jeton en français, donc vous allez dans paramètres, vos paramètres, jetons, vous cliquez sur jetons pour obtenir votre clé financière. Donc vous voyez, ça va s'ouvrir là moi, et vous quoi, allez cliquer vois, le sur le, sur le, le token. Logo. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur « Token ». Quand vous cliquez sur « Token », donc euh, votre clé financière, je vais essayer de traduire en français pour vous aider. Euh, bon. Donc, vous cliquez sur « Token » donc vous avez besoin d'une clé financière pour pouvoir faire vos transactions donc cette clé financière vous êtes toujours demandé lorsque vous avez besoin de faire un retrait donc moi j'ai déjà une clé financière raison pour laquelle je vais cliquer sur new token si je clique sur new token on va me renvoyer une nouvelle clé financière euh, bon en même temps pour les besoins de, de vidéos je vais cliquer pour demander une nouvelle clé financière vous voyez, on me dit Yo, qui au sent tout. Voilà, ça c'est mon adresse email. Donc, ma, la nouvelle clé m'a été envoyée par adresse email. Donc, euh, si je me connecte dans ma messagerie, vous allez voir que euh, ma clé est bel et bien arrivée. Donc, euh, votre clé financière, c'est un code en fait. Donc, maintenant, on va faire. Euh, une simulation de retrait donc j'ai cliqué sur retrait euh, vous pouvez bien voir que j'ai le solde suffisant pour faire un retrait le minimum de retrait les amis c'est 25 dollars donc votre clé financière je répète vous aide à faire euh, vos transactions c'est à dire faire vos retraits donc vous voyez ici voilà ma clé financière x key voilà donc euh, voilà le solde disponible que je peux retirer, 400, 436 dollars. Les frais de retrait, c'est-à-dire les, les frais de retrait sur la plateforme de Timex sont de 6%. Donc, c'est pas très élevé, c'est assez abordable, c'est 6%. Voilà. La connexion est un peu merdique voilà voilà donc euh, oups. donc votre clé financière ressemble à ceci voyez votre clé financière ressemble à ça maintenant moi pour éviter que les malins puissent euh, je vais l'utiliser pour la vidéo mais pour éviter que les malins euh, piratent mon compte, je vais changer. Après la vidéo, je vais me générer une nouvelle clé financière. Donc voilà. Euh, sachez qu'une clé financière, elle est unique. Hein. Vous pouvez l'utiliser que pour votre compte, hein, pas pour le compte du voisin. Donc maintenant, ici, je vais initier mon retrait. Ah, excusez-moi, j'avais oublié. <rire> les retraits se font de lundi à vendredi. Ok. Voilà, j'avais oublié qu'on était samedi. Donc, les amis, euh, le retrait, ça sera pour la prochaine fois. Mais alors, euh, ce n'est pas grave. Mais le, le plus important, c'est de vous montrer comment vous pouvez euh, obtenir votre clé financière. Et je vous ai montré déjà à quoi ressemble une clé financière que voici. Donc, vous pouvez voir à quoi ressemble la clé financière. Donc, euh, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Euh, tout simplement... Euh, je vous encourage, pour ceux qui ne sont pas encore lancés à Timex, n'hésitez pas à tenter votre chance parce que euh, tout investissement est un risque, mais vraiment les amis, il faut savoir choisir le meilleur risque. Donc si tu n'es si pas encore inscrit à Timex, je t'invite à rejoindre mon équipe. Tu trouveras mon lien en description de la vidéo. Alors, si toi, tu viens de nous rejoindre et que tu es nouveau, que tu ne me connais pas encore, je vais simplement t'inviter à t'abonner. N'hésitez pas de partager la vidéo à tous ceux qui ont besoin de cette vidéo-là. Beaucoup n'ont pas d'informations. Partagez la vidéo, likez et surtout, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Alors, et n'oubliez pas aussi, n'est-ce pas, de vous abonner à la fin et de cliquer sur la cloche de notification. Ciao, ciao